Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage du samedi. Alors là pour l'instant, samedi, il me reste encore celui-là, il me reste encore un autre colis à faire et puis après on verra ce qu'on va faire parce que entre les produits high-tech de la semaine et, euh, et les déballages du samedi, on a quand même pas mal de trucs à déballer. Hein Donc à mon avis, on va arriver à un moment où on arrête d'acheter et on va, on va se faire offrir. Plaisir d'offrir, euh, joie de recevoir, voilà. Bon, je rigole un peu parce que je vous rappelle, cette émission est diffusée dimanche sur YouTube, mais est enregistrée la veille sur Twitch en live. Le lien est dans la description, on peut se retrouve en live tous les jours. quasiment du lundi au vendredi, quasiment à 10h, il y aura un live. Et euh, j'ai eu des petits problèmes de micro. Et voilà, et ça, moi ça m'amuse, ouais, ça m'amuse. J'espère que ça les a amusés aussi chez eux. Vous êtes actuellement 15 en ligne. Et 13, non, je vois 15. Très, très en ligne Et voilà Je on... <rire> bien rigoler Parce que Grosse panique Panique générale Il y avait un film comme ça non Panique générale Vous trouverez ou pas C'est quel film Dans le chat puisque les autres sont en replay Le temps qu'ils écrivent en commentaire On sera déjà l'année quoi Bon euh... <rire> euh, Moi je voulais <rire> Oui mais ben c'est ça Ah bah ben oui c'est ça ben, ont... euh, ils... sur, sur Twitch ils ont la ref hein. Sur Youtube je sais pas Mais sur Twitch ils ont la ref Et d'abord c'était pas panique générale C'était alerte générale Déjà, déjà. <rire> déjà. Bon, allez, encore une mystery box. Je vous rappelle, j'avais acheté plein de mystery box pour lancer le concept, puisque je ne savais pas ce qu'on qu allait faire. Et euh, Merde, tain, je sens il va y avoir le même que là. Euh, je ne savais pas, donc j'avais acheté pas mal. Il en reste encore une. Et puis après, bon, je pense qu'avec les marques, les fabricants, les nouveaux produits. Ah, pour ceux qui étaient là pour le déballage de le dernier.. Euh, ah non « Ah ben non, vous verrez que lundi, le... on a fait un casque modulaire et tout, il veut pas payer. » Il m'a dit « Ah oh non, non, mais nous, on ne paye que si vous mettez la vidéo en ligne. »« genre ah, alors là, mon pote, il m'a pris pour un lapin de garenne ou quoi ?»« <rire> Non, un lapin de trois semaines ?»« Il m'a pris pour un blanche-neige »« enfin, Je sais pas qui, qui m'a pris. »« non, non, non. Donc là, je écrit genre, euh, vous demandez les prix, on marque dedans. »« On vous envoie l'adresse, on marque qu'il faut payer avant. Euh, »« non on paiera après. »« Je ne paiera pas. » Bon, allez, là aujourd'hui c'est des t-shirts bien évidemment. Alors, la dernière fois j'avais acheté des t-shirts 7 Street, j'étais très content, c'est 7 euh, Street officiel et tout, j'avais acheté et tout. Et il y avait un autre vendeur qui proposait des t-shirts également. Alors, ça me coûté 1160 bahts en Thaïlande, soit environ 30 euros. Merci à Courbi et, euh, et en regardant l'adresse d'expédition, c'est exactement la même adresse que 7 Street. Donc, j'ai bien l'impression que les mecs, ils ont ouvert un compte 7th Street et un autre compte euh, rigolo. <rire> où ils se sont dit, bah, écoute, on mettra un autre nom et on va vendre les mêmes t-shirts. Donc, j'espère que ce n'est pas les mêmes t-shirts. Là, est, il, est, il est un peu plus cher que l'autre. Alors, il y en a combien 1 2 3 4 5 Déjà, il y en a cinq. C'est pas mal. Bon, le premier, malheureusement... <rire> ah non pas le même, ah j'ai eu peur, je me suis dit le premier, ouais c'est bien les 7 Street et j'ai bien l'impression que ça va être tout être du 7 Street alors ce qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est des bons t-shirts ça fait plaisir euh, première fois sur le chat channel... de ah bonjour à BZH, BZH qui est qui, qui, qui, qui m'a followé ce matin je rappelle, vous pouvez me follow vous pouvez follower sur Twitch c'est gratuit, il y a une application et tout, c'est trop bien et vous pouvez même vous abonner alors l'abonnement euh, c'est payant mais ça donne droit à des petits logos, par exemple normalement euh, voilà, BZH il a le, le, le, il a le badge PanGeek, niveau 1 il y a six niveaux. Et euh, vous pouvez me euh, vous abonner. Et si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement par mois. Voilà. Donc vous pouvez choisir qui vous voulez. Ou moi. Bon. Bon, revenons-en à notre t-shirt Steven Street. J'ai flippé ma race en rangement. C'est pas le même jaune. Ou alors celui-là, je l'ai déjà lavé une fois et il a déjà perdu de, de sa jeunesse. <rire> non Moi, s'il j... <rire> était jaune, il a perdu de sa jeunesse. Non, moi aussi. Bah, bon, celui-là. Ils sont toujours de très, très bonne qualité, ces t-shirts. Après, le jaune, je suis pas trop fan, dit-il. Non, mais j'étais pas trop fan avant. Et puis, en fait, en le mettant. Euh... Bon, le prix 200. Oh, 290 bahts, cette horreur-là. <rire> 290 bahts, ça, là. Faut pas déconner. Hein. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Au début, je me suis ouais, jaune, tu vois. Euh... Trop cocu, je suis célibataire, pas besoin d'être cocu hein. ou partout, mais euh... <rire> je vais la aller celle-là. Je laisserai la trouver. Non, il est pas trop trop mal. Je sais pas ce que sympa couleur sable on dirait. Oh non, jaune pâle, <rire> visage pâle, <rire> version indienne, au oh, visage pâle. Euh, non, il est pas mal. Oui, c'est un peu floqué ici. Là, c'est de l'impression. Je suis. Oui, je le mettrai. Je le mettrai parce que la qualité est vraiment bien. Euh, je trouve qu'il euh, ne me boudine pas trop. <rire> je, trouve, je trouve que t shirt ne me boudine pas trop. Donc, euh, je suis assez, euh, assez fan. Donc, jaune, je le mettrai. Voilà. Je le mets ici. Comme ça, au moins, tu suis. Bon. Candidat suivant. Le candidat suivant est une candidate. Là, je ne sais pas si vous aurez la ref. Je regarde dans le chat quand même. Je regarde dans le chat quand même, en disant... Je ne. Ceux qui sont dans le chat, ils voient la ref. Ils disent, ah, les premiers, ils ont trouvé. Le premier candidat est une candidate. Le prochain candidat est une candidate. En théorie, quand vous êtes que des vieux, vous devriez avoir la ref. Ouh Carnivore. Ah bah ben non, c'est pas que du Seven Street alors. Il y a du carnivore. Hein On ne pas confondre avec car... carnival. <rire> c'est pas ça du tout. C'est que j'ai mis, ah, mis là-bas. Waouh! Ah, pas mal. Ah, ça se trouve, c'est pas Seven Street. Alors, c'est peut-être une autre marque. Ah, oh, c'est de la marque Zygne. The Zygne. <rire> oh, c'est joli. Avec des roses. Ah, par contre, le col, euh, le col il déchire. Hein avec le petit brodage et tout. Ça, ça va leur voilà, valoir de l'argent. Ça vois 520 bahts. La vache! Je <rire> suis désolé, excusez-moi. J'ai fait. Oh, ça perd l'hippopette. Non, mais c'est pas. C'est L euh, pour un Thaïlandais ça. Je rentre jamais là-dedans, moi. Oh, oh, il est trop bien, regarde Tu voir, ça c'est un L. Ça, oh marque, je fais voir. Ça, c'est ma taille. Voir. Là. Putain, il faut que je me mette au rameur, je te le dis, moi. Non, toi, en fait, c'est ça, c'est L. C'est juste parce que c'est blanc. Regarde comme il est beau, celui-là. Celui-là, il est marqué. Non, je vais enlever ma, ma bouteille. Alors c'est du. Pour ceux qui connaîtront la blague, c'est du Shinga. Alors ça y est, je vois venir Shinga. Eh ben non, Shinga, ils font des sodas, regarde. Pour ceux que ça intéresse, c'est soda lemon avec euh, zéro calorie. Voilà, c'est mon pote, qui m'a fait découvrir ça. Il me dit Oh ça a le bon goût du citron. Et zéro calorie. Tout ce que j'aime pour mettre des jolis t-shirts Zigma. Bon, celui-là, regarde, il est pas mal. Waouh, il est floqué. Euh... Là, il est floqué, tu vois. Euh, un peu dessus, très joli. The Zign, The Zign Est 1983. Pas mal. Le petit carnivore ici, pour les carnibales voilà. Et j'ai vu qu'il y avait même un... un petit original streetwear ici. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Ça va me motiver à faire du rameur, hein, parce que je trouve un peu. Non, en même temps, non, ça va. Non, c'est la même taille. Celui-là j'aime beaucoup. Je comprends qu'il soit un peu cher parce qu'il est bien. Il est bien brodé. Putain, si celui-là vaut 520 et celui-là déjà 300, euh... <rire> j'ai l'impression. Oui, je sais pas, mais moi j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Voilà. Euh... Un peu petit, oui. J'ai suivi aussi la vidéo de l'objet. <rire> ah voilà. Bon, ça c'est le numéro 2. Ah, pas mal. J'aime bien celui-là. Un peu petit, oui, mais bon, après, voilà, je suis euh, première semaine de rameur. J'attaque ils m'ont dit, il y a marqué 4 semaines. tu prends 4 semaines, tu fais du rameur. Je vais être belle et zen. Troisième t-shirt, rouge. Mmh, ça pique un peu. hein C'est rouge Ouais. <rire> oh, ça pique un peu, le rouge. Mais en même temps, euh, cette semaine, j'avais un t-shirt rouge. Et on m'a complimenté dessus. On me dit, ah C'est le rouge avec le... Euh, avec un Dark Vador en samouraï. Et j'ai eu des commentaires où on m'a dit, le rouge, le rouge te va très bien. En fait... C'est pas que le rouge m'aille très bien, c'est que quand, euh, comme moi, vous êtes un top modèle, tout vous va bien. Je veux dire, tu me mettrais un sac à patate, tu fais deux trous pour les manches, un col, tout le monde dirait wow « Waouh Ah oui, t'es top modèle ou t'es pas top modèle !» Donc forcément, tu vois, rien ne m'habille. <rire> Dit-il. Bon, Seven Street. C'est très pompier, hein. Alors, Seven Street. S Rider, Brooklyn, Bridge, New York. Bon, ok, si tu veux. L. Mais bon, enfin, les... enfin, comme c'est la même marque, ils ont l'air petits, mais les autres étaient elles aussi, et en même temps, euh, voilà quoi. Faut juste que j'arrête de me laisser pousser le ventre, quoi. Tu vois Rends ton ventre. Ah ouais, là c'est bon. Ah, et après, euh, c'est bon. Après, avec Noël et tout, ça va être compliqué. Beaucoup, mais il celui-là. Coton USA. Voilà. Dans les champs de coton. Alors, il était à 450 bahts, et il était en promo à 390 bahts. Ouh Je suis pas vous, mais moi je trouve que ça sent les bonnes affaires. Sans le chat. Il est venu par là ou pas Il est venu vomir par là, déjà Pas encore Bon, euh, pareil, floqué et tout. Celui-là, je... Aussi, je le mettrai. Voilà. Et comme on va se voir toute la semaine la semaine dernière, vous me verrez tous les jours avec un nouveau T-shirt. Hein. Je veux dire, hein, voilà. On verra bien. Si, si c'est comme ça dans mon T-shirt, c'est que, bon, il est un peu serré. Mais sinon, dans le reste... Oh Vert. Et noir. Pas mal, pas mal. Euh j'ai bien le rouge, ok, tant soit c'est sans, dommage, ça n'a pas, alors... <rire> oui, bah, tout le monde, non, non, et heureusement, que l'autre, il me prenait pas de sang, alors, ça, c'est quoi On dirait un, oui, c'est un Seven Street aussi, oh, c'est étonnant, donc, oui, on voit bien que ça vient du même vendeur, mais, ils ont peut-être une autre marque, oh, le vert, par contre, je suis pas fan, <rire> je dis ça à chaque fois, à les couleurs, je suis pas fan, après, la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après, ils portent, Oh bah, je, je suis pas fan, mais je l'ai mis quand même. Oui, mais en même temps, bon, il faut oser. Oh, Qu'est-ce que la qualité Putain, oh là là, mais il est minuscule celui-là. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Non, mais là, je rentre pas. Là, c'est pas possible, Brooklyn. Euh, Brooklyn, euh, t'es mignonne mignonne, euh, Brooklyn, mais je rentre pas là-dedans, fais voir. th euh, Street, ok. Oh, putain, la vache. Euh, c'est pour une ceinture de meuf, c'est pas possible. Attends, je vais essayer de le mettre. Je le mets par-dessus. Hein, vous m'excusez. Attends, j'enlève ma casquette. Et ma casquette rouge et jaune à petit point. Je vais essayer. Non mais c'est trop petit ça. J'arrive même pas à rentrer la tête. Ah ben oui, il est vert et les con, il est Non mais je rentre pas c'est pas possible. Non. Il est coincé. Eh, eh t'as pas vu Eh Harry Potter, tu peux. Tu peux te rahiller hein, avec ma cape d'invisibilité, là Putain, je suis coincé les mecs Là, ça doit être drôle, tu vois. Bon, ou pas. Non. Attends. Ah ouais, j'avais oublié qu'il était vert. Donc forcément avec le fond vert. Transparent. Bah, Harry Potter, tu peux être habillé. Hein. Je te le dis, moi. J'ai vu qu'il y avait un nouveau Harry Potter. Non mais il est minuscule celui-là, c'est pas possible. Personne rentre là-dedans. Une meuf, c'est pas possible. Entre tous les produits de beauté, les petits. Non mais là, regarde, c'est juste triple euh, XS là. Ils sont beaucoup trop petits. C'est nul. Ça, je ne peux vraiment pas le mettre. Hein. Celui-là, par contre, euh, je crois que le blanc il doit être pareil. Hein. C'est nul. Attends, je vais aller chercher des trucs. Des... Je vais aller en chercher des t-shirts. Là, on verra. Putain, mais tu trouves une n'y qui me va. Bon, candidat suivant. <rire> Noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce coup-là. À mon avis, c'est tous les t-shirts qui ont des défauts. C'est pas possible. Euh... Il <rire> un t-shirt invisible. C'est exactement ça. Ouais. Euh... Les tailles enfants shirt d'invisibilité c'est plus classe qu'une carte ah bah carrément <rire> je veux dire euh, voilà quoi offre toi une t-shirt d'invisibilité et celui là non mais pareil ouais ils sont tous euh... ils sont tous minuscules alors attendez je vais chercher maintenant on fera ça pendant le là on fait l'enregistrement et tout bon bon voilà bon le problème c'est qu'ils sont un peu petits voilà donc on va arrêter l'enregistrement là de cette mystery box pour youtube Hein, ça vous suffira et on va euh, comparer un peu ah oui non mais là regarde c'est flagrant Là c'est Le vert c'est pas possible. <rire> le vert, le vert on a dit c'est pas possible. Ça papa y rentre pas. Voilà, je veux dire, euh, même en forçant, euh, il <rire> a beau dire, même en forçant ça rentre pas. Voilà. Ça, le rouge, euh, <rire> c'est la même galère. Putain, c'est la Un peu plus, un peu plus mieux, mais pas pas de beaucoup. Voilà. Donc ça, le, le, on est d'accord que le vert papa y rentre. Si le vert ne rentre pas, le rouge papa y rentre pas. Le blanc, c'est peut-être talissant, mais euh, papa un peu plus. Ah, il y a un peu, un peu, un peu, un peu plus d'espoir, voilà. Et le jaune, cocu. Quand tu, ah, le jaune, le blanc, ah, le jaune, le blanc, le noir, ça peut le faire. Après, le bleu, celui-là et celui-là, c'est bon. Bon, ce qu'on va faire, on va arrêter la vidéo ici pour le... la vidéo YouTube. Si vous voulez voir cette vidéo complète avec les blagues, les plaisanteries et l'humour de chacun, bah, vous pouvez regarder la rediffusion sur Twitch. Le lien est dans la description. Sinon, je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, bah, restez ouverts.